Chers traders et investisseurs, jeudi 25 juin, bonjour. Voilà, nous avions dit que nous étions de nouveau totalement corrélés à la situation sanitaire et comme hormis l'Europe qui semble être un îlot de prospérité dans ce monde très abîmé, la situation sanitaire est très mauvaise, en particulier c'est très important aux états unis Alors tout naturellement, les marchés américains, ont dégringolé et nous nous sommes allés voir le sud dans la foulée aussi bien toute la journée d'hier que ce matin à l'ouverture et puis comme par magie la BCE est intervenue en milieu de matinée et les marchés ont rebondi mais attendons la fin de la journée c'est beaucoup trop, trop tôt pour savoir si ce mouvement aura des conséquences importantes ou pas n'oubliez pas ce fameux adage qui est que quand les états unis toussent, le reste du monde s'enrume. Sans faire de jeu de mots, parce que ce n'est pas tout à fait des rhumes dont on parle en ce moment. Donc, il y a quelques minutes, juste avant cet enregistrement, nous avons eu des chiffres importants aux états unis qui ont été mitigés et mixtes, contrastés. Néanmoins, dans ce contexte, nous avons réalisé ce matin, dans un contexte très difficile,